Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un accessoire particulier, c'est l'œilton. L'œilton, c'est l'accessoire qui est entre le viseur et votre œil. C'est parti. Alors, si j'ai envie de vous parler de l'œilton aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, déjà, euh, l'œilton, c'est un accessoire qui est vraiment utile, donc qui permet d'isoler votre œil par rapport au monde extérieur par rapport à votre environnement et ça permet aussi d'éviter les reflets du soleil par exemple c'est vraiment isoler votre œil vraiment sur ce que vous voulez photographier et sur l'essentiel alors moi je vais vous parler de ton par rapport au Fujifilm X-T3 parce que je suis équipé du Fujifilm X-T3 et je suis équipé du Fujifilm X-H1 qui est en train de filmer mais si j'ai envie de vous parler de, de cet accessoire c'est qu'en fait j'ai eu un, une surprise cette semaine c'est qu'en fait il a cédé en fait tout simplement en fait le caoutchouc s'est cassé euh, et du coup, euh, je me suis dit, est-ce qu'il ne s'est pas déclipsé Donc, j'ai essayé de le dévisser aussi. Il y a des petites vis très très fines. Et du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que non, en fait, il, le, en regardant vraiment de près, c'est que le caoutchouc a vraiment cédé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps Dans un premier temps, j'ai cherché sur Amazon. Donc, j'ai trouvé cette marque, donc JJC. En fait, ce qui est intéressant, c'est que parce qu'il les vendait par lot de deux, et c'était moins cher. Et le truc, c'est que c'est intéressant en fait de l'acheter par deux. Je me suis dit, on sait jamais, euh, ils sont moins chers les deux, vont vaut mieux prendre les deux. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en y regardant de plus près, je me suis dit, d'ailleurs, je vais l'ouvrir là. Hop, Je vais le réouvrir plutôt. En fait, je me suis dit, ouais, super, c'est des viseurs, ça remplace ceux d'origine, super. C'est la même matière en fait que le Fuji X-T3. Franchement, euh, c'est la même matière, donc il n'y a pas de souci. Mais je les ai trouvés un petit peu fragiles, en fait. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'ils vont tenir le coup quoi Je me suis dit, est-ce que c'est pas un truc euh, que je vais garder peut-être six mois et du coup, on va recéder, qu'il va falloir que j'en rachète C'est pour ça aussi, en même temps que j'en ai pris deux, parce que voilà, on ne sait jamais. C'était intéressant, rapport qualité-prix. Après, s'ils cède après je vais en passer à un autre. Et je me dis, bon, ça se trouve, je vais les changer tous les six mois, j'en sais rien. Mais ce qu'il y a, c'est que vraiment, ils me paraissent vraiment un peu, euh, un peu fragile. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer le euh, Fujifilm, en fait. Donc le modèle officiel de Leiton Et ce qu'il y a, c'est qu'en recherchant, bah, en fait, il n'y a qu'un modèle qui s'appelle pour le x 1 en fait. Donc euh, c'est le modèle EC-XTL. Et en fait, c'est celui qui est adapté. Ils appellent ça le t 1 Mais en fait, quand on regarde dans la fiche, il est adapté au XT3, il est adapté au XH1, au XT2. En fait, ils sont tous adaptés au XT. Bon, après le XT20, je ne crois pas. Mais tout ce qui est xd 1 XT2, ça marche. Donc je me suis dit, pourquoi pas le commander et le tester. Et du coup, bah franchement, ça n'a rien à voir. En fait, en fait, celui-là. Donc euh, je parle du de ce modèle là, en fait celui là il n'a rien à voir avec même celui d'origine qui est monté sur le Fujifilm X-T3, alors en fait ce qui se passe c'est qu'il y a différentes tailles en fait là on a la taille large et on a des tailles aussi, des tailles la taille S et la taille M qui sont plus difficilement euh, trouvables je sais pas, la taille M j'ai eu l'impression que j'ai eu enfin euh, en faisant des recherches que c'était marqué toujours en cours de Réa Pro etc, donc je me suis dit bon ok et du coup ce qui se passe c'est que sur le xt t 3 en fait, on a, on a ce modèle-là en taille M. On a ce modèle-là en taille M. Donc, du coup, je me suis dit, si je le commande en taille L, bon, du coup, il va être un peu plus large. Est-ce que ça va s'adapter correctement Est-ce que ça va me convenir, surtout Et en fait, oui, en fait, ça s'adapte correctement. C'est top, c'est large. Mais ce que j'ai remarqué en premier lieu, c'est que ce n'est pas du tout le même caoutchouc. Alors, avec le modèle JJC, on a le même type de caoutchouc que le modèle d'origine xt 3 un modèle qui est un peu souple, mais avec ce modèle-là, on a un modèle de caoutchouc qui est beaucoup plus robuste et beaucoup plus euh, costaud en fait. Tout simplement, rien qu'en le touchant, c'est plus dur et franchement, c'est plus, plus fiable. Et du coup, je me suis dit, waouh, franchement, c'est top. Euh, je préfère celui du Fuji plutôt que celui du JJC, même si le JJC est très bien mais j'ai l'impression qu'il va, qu va finir comme euh, le modèle d'origine du Fujifilm X3. Donc je me suis dit, je préfère garder le Fujifilm qui est beaucoup plus robuste et retourner plutôt cela en fait. Qui euh, dépanne bien quand même, hein, franchement, dépanne bien, ils sont costauds aussi. Mais je ne sais pas combien de temps ils vont durer. Mais rien qu'en les regardant comme ça, je me dis... Il faut faire attention en le rangeant dans le sac, machin. Et du coup, euh, je me dis, voilà quoi. Si c'est pour que ça finisse comme euh, le modèle d'origine, je me dis, voilà, ça m'embête un petit peu. Donc du coup, franchement, très belle surprise. Euh, ce modèle-là, Fujifilm, donc c'est EC-XT euh, EC et c'est le modèle L large et qu'on retrouve sur Amazon pour une quinzaine d'euros. Donc 15 euros euh, tout rond. Et franchement, ça remplace le modèle vraiment tip top. Voilà ce que je voulais vous dire. Euh, ce modèle, franchement, Deuton, euh, je le conseille. Je conseille vraiment plutôt celui du Fujifilm que celui du JJC. JJC, c'est bien, mais euh, voilà quoi. Euh, franchement, le caoutchouc est correct. C'est le même que le, le, le modèle d'origine xt 3 Mais franchement, une fois qu'on a euh, touché à celui-là, franchement, je préfère vraiment le, le modèle le d'origine, modèle en fait. Le modèle officiel Fujifilm, plutôt. Euh, ce qu'il faut juste savoir, un petit mot, euh, si vous avez des lunettes, donc, si vous avez des lunettes, franchement, le fait que ça soit, euh, large, ici, tout simplement, en fait, ça, ça, déplace un petit peu, on va dire, le viseur, non, ça déplace pas le viseur, en fait, ça, ça recule un petit peu, en fait, le fait que vous mettez votre œil dedans, c'est un peu plus éloigné, vu que c'est un peu plus large, au niveau de, de ton. donc, du coup, si vous avez des lunettes, vous allez coller vraiment vos lunettes, euh, vraiment vos lunettes au viseur. Donc je sais pas comment vous faisiez auparavant pour, euh, pour regarder, mais moi je me suis dit, faut vraiment coller pour voir l'œil, pour voir, euh, faut vraiment coller pour voir euh, votre viseur. Donc du coup il faut le savoir quand même. C'est des modèles qui sont un peu plus larges. Moi, comme je shoote sans lunettes, franchement ça me va super bien. Après c'est vrai que je porte des lunettes de repos par moment, donc je me dis, si je dois travailler avec des lunettes. Peut-être que ça, ça me gênerait un petit peu, donc j'ai essayé un petit peu pour voir ce que ça donne et euh, j'ai vu qu'il y avait une petite différence, il faut vraiment coller le, le truc euh, aux lunettes. Donc voilà ce que je voulais vous dire, euh, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous mets le lien dans la description de, du modèle officiel Fujifilm, donc ton officiel. Je vous mets le lien aussi des JJC si ça vous intéresse, donc en lot par deux. Moi juste un petit mot, franchement je préfère avoir un truc deux fois mieux. Que plutôt euh, les deux JJC que je trouve moins robustes. Mais après, c'est vous qui voyez, si vous êtes plus soigneux de votre matériel. Moi, je le suis aussi soigneux, mais c'est vrai que je me dis, euh, je préfère vraiment ce modèle-là. Franchement, il est beaucoup plus robuste, et c'est vraiment un plaisir de l'utiliser. Donc euh, franchement, je prends plus de plaisir à regarder dans ce viseur plutôt que dans ce viseur Donc après, euh, je sais pas pourquoi, mais bon, il est plus robuste. Celui-là, il a tendance à attirer un peu plus la poussière aussi, cette matière. Mais après, bon, euh, franchement, c'est... Voilà. C'est des ailettons, quoi, tout simplement. Hein. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Donc ça m'encourage pour la chaîne et à vous abonner si vous voulez avoir du nouveau contenu et suivre la suite. Voilà. Et puis sinon, je vous dis à bientôt.